Bonjour, bonsoir à tous mes clientèles dans le palais royal de Mifa à Alafia. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis là pour pouvoir vous faire la démonstration de la porte-monnaie magique. Avant que je vais parler, tous mes clients qui ont besoin de moi, essayez de me contacter sur mon diplôme, qui est le plus 229. Le 90, 13, 72, 28. Voilà. Et les gens disent souvent que la porte-monnaie magique, ça n'existe pas. Et j'attends toujours qu'il y ait beaucoup d'annats dans le domaine de la porte-monnaie. C'est vrai. De nos jours aujourd'hui, la plupart de nos enfants, de nos disciples, sont l'habitude de prendre notre voodoo, notre photo et modifier à leur manière pour pouvoir mettre leur voix dedans et vous anaker. Dans ce cas... Faut faire très, très, très, très attention sur les réseaux sociaux. Si aucun marabout vous a contacté, si vous n'avez pas trouvé son diplôme, son diplôme, regardez ça très bien, son diplôme, ou bien son cadente, ou bien son passeport-là, n'essayez même pas d'envoyer un franc. Sinon, sachez que votre argent est en jeu. Vous voyez? Donc, sans trop parler, je vais essayer de vous prendre la porte-monnaie et montrer son intérieur et vous-même, vous, vous devez voir. D'accord. Donc, en dehors de ça, il va vous montrer. L'argent chez moi, le roi Mifa, la fia, c'est du papier. Si tu veux même mes milliards, moi, je vais te produire. Et souvent aussi, gens dit que nous-mêmes, les marabouts qui produisent l'argent, pourquoi on ne mange pas? On ne mange pas parce que la divinité nous a donné la magie pour pouvoir vous faire ça. Et non... On n'est pas là pour manger. Si jamais on a mangé, sachez que le puissance que la divinité nous a donné là, ça ne doit plus marcher. Dans ce cas, on a l'obligation de vous faire l'échange pour pouvoir vous faire la production. Et vous avez quelque chose que vous pouvez nous donner au retour. Donc, si tu veux faire le travail, si tu es présenté, n'ayez pas même de me contacter. Je ne veux pas que les présentins qui vont venir prendre les renseignements, sans rien dire. là. Ne me contactez pas. Je suis sérieux. Devant mes travails et une fois que tu es venu chez moi Tu vas reçu ton travail En moins de 112 heures Et c'est le même jour que tu vas venir faire le travail C'est le même jour que la porte-monnaie Ça va produire de l'argent et je vais te faire le dépôt Que la porte-monnaie a produit Sur ton argent avant d'envoyer la porte-monnaie Si tu veux tu vas venir, si tu veux je fais le travail et t'envoyer. mais chez moi Si tu veux que tu vas recevoir la porte-monnaie Le même jour que tu vas me contacter C'est le même jour que je vais te faire la production Mais si tu es présenté Ne me contactez pas si tu es présenté, ne me contacte pas. Voilà. Cette ce divinité, c'est cette divinité qu'on appelle la divinité Hachoppa. C'est ça qui amène l'argent dans les quatre coins des banques. Il faut regarder ça très bien. C'est à cause de ça que si on voulait envoyer la porte-monnaie, devant la porte-monnaie, il est sur la porte-monnaie. D'accord? Donc, sans trop parler, on va vous montrer l'intérêt de ce porte-monnaie. Vous, vous voyez? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans que je vous ai dit. Donc, souvent, les gens disent que pourquoi on ne fait pas la démonstration devant vous, je vais essayer de vous faire la démonstration de Cameroun avec le France CFA aujourd'hui. Vous, vous même, vous, le, vous devez la voir. On n'a pas même décidé de me contacter sur le prix de 129, le 90 13, 12, 28. Voilà, dans sans trop parler, on va demander ça aux divinités de nous donner le puissance d'avoir fait la production, d'accord. Donc, euh, et la divinité à zéro, la divinité à zéro. À quoi? Nous venons Voilà. On va demander ça aux divinités de nous donner le pouvoir pour pouvoir faire la production devant vous. Voilà. Il dit à la fille, à elle accepte la production de vous faire ça. Donc, on va donner quelques chansons sur la porte-monnaie afin de vous faire la production. Mais bon, on va essayer de ouvrir la porte-monnaie pour voir ce qu'il y a dedans. Et vous-même, vous devez la voir avec moi. Voilà. Voilà, devant vous, vous voyez quoi Rien que des billets du banque, je vais vous. Montrez vous-même, vous devez l'avoir. voir. L'agent chez moi, sachez que c'est du papier. Je ne fais rien avec l'agent. L'agent c'est du papier chez moi, le roi fait la Lafia. Contactez-moi seulement sur le plus 229, le 90, 13, 72, 28. Je ne fais pas seulement la porte-monnaie, je vais faire la valise, basse, savon de chance, bague. Si tu n'as pas de boulot, si tu as problème de foyer, contactez-moi peu importe problème. Je suis là à te résoudre à moins de 24 heures. Contactez-moi seulement. Sur mon diplôme ou sur mon cas d'anté qui est le plus 229, le 90, le 13, 72, 28. L'agent c'est du papier chez moi. Chez moi, l'agent c'est du papier. Je produis l'argent quand je veux. L'agent c'est du papier. Vous voyez vais vous montez tout. Voilà, l'agent est fini. Donc on va essayer d'appeler la divinité aussi pour la production de Cameroun. Vous devez l'avoir. Oh, non, oh -être tout là. Oh, oh, oh vous voyez il y a quoi rien que des bio du Cameroun vous voyez, je ne fais pas la paix je vous dis toujours une fois que tu es avec, tu es avec moi toutes tes souffrances, tous tes problèmes seront réglés voilà, bonne chance à vous et beaucoup de chance à tous mes clients qui devaient avoir ce vidéo sur Instagram, sur Youtube sur Twitter, sur Facebook contactez moi-même Merci beaucoup à vous.